C'est un système que je mets en place dans certaines entreprises, c'est le, le, le principe de valider la motivation réelle des gens qui viennent de rentrer dans l'entreprise. Comment il fait Au bout de trois semaines, il rencontre les employés euh, avec, euh, ben pas lui, hein, euh, ni même les gestionnaires, il n'y en a pas. Euh, il rencontre les employés, donc ceux qui ont participé au recrutement, il les rencontre, et ils ont dans une enveloppe 2000 dollars, cash en espèces. Ils disent, comment ça se passe dans l'entreprise Est-ce que vous êtes heureux Oui. Est-ce que vous êtes bien Oui. Est-ce que vous avez envie de continuer Oui. Ben, si vous ne voulez pas continuer, on vous donne 2000 dollars et puis on s'arrête là. Hey, c'est des gens qui sont des téléopérateurs. Hein. 2000 dollars, hein. c'est pas mal d'argent. Vous savez quoi Seulement 1% des gens acceptent. Et pour eux, toutes ces entreprises-là instaurent la culture du bonheur, parce qu'ils se disent comment faire qu'un employé va être motivé Vous savez, la motivation, maintenant, je pense que tout le monde a compris, c'est intrinsèque. Hein. C si on veut vraiment qu'elle soit. Euh, pérenne et qu'elle soit motivante, il faut qu'elle soit intrinsèque. Si elle est extrinsèque, euh, il y a plusieurs niveaux, mais globalement euh, ce qu'on connaît le plus c'est le bâton la carotte, puis ça ça marche pas. Donc en tout cas ça marche plus, ça marche dans certains domaines.